J'ai pas du tout accompagné de personnes avant d'être moi-même formée. D'abord parce que je préférais attendre tout simplement d'être formée et aussi parce qu'en fait, il y a eu peu de temps entre ma propre transformation moi en tant que sportive et le moment où la formation Tech Depot a été proposée. Il y a eu juste quelques mois, donc je n'avais pas encore accompagné de personnes. J'ai vraiment commencé pendant la formation, ce qui est d'ailleurs prévu pendant la formation d'avoir des cas pratiques. Donc ça s'est passé comme ça.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 utiliser cet outil de dépolarisation qui n'est pas du tout répandu ni connu parce que je pense qu'il est vraiment très très efficace et du coup bah, l'objectif est rempli puisque aujourd'hui je l'utilise avec d'autres sportifs enfin, je permets à d'autres sportifs de le découvrir et de se débloquer en compétition et ce qui est assez génial c'est que quand nous on les accompagne forcément on donne ce qu'on a à donner mais il y a 80% ou 90% c'est le sportif lui-même qui, qui le trouve et qui vit selon sa façon d'être que ce soit en compétition à l'entraînement je n'ai pas eu que des compétiteurs et ça, c'est génial parce que ça, nous, on ne le maîtrise pas du tout. Et de voir des gens qui s'épanouissent, qui y reviennent en étant super contents qu'on réalisait tel projet, qu'on réussit tel résultat. Une... Vraiment, je trouve que c'est autant satisfaisant pour nous que pour eux, je pense. Alors, si la personne hésite à se lancer dans la formation tech, je pense qu'il faut vraiment poser des questions précises de ce qu'il fait hésiter. Euh, est-ce que c'est par rapport à son métier, par rapport au fait, est-ce qu'il a vraiment envie d'accompagner des gens Après, si ces questions de base, j'ai envie de dire, sont réglées, qu'il est sûr qu'il veut être dans le coaching accompagner des gens, là, pour moi, c'est sûr et certain que, que cette formation, elle est ultra efficace. Là, il n'y a aucun doute. Donc, ça dépend des raisons pour lesquelles on hésite. Mais si on est convaincu de la dépolarisation et qu'on est sûr qu'on veut accompagner des gens euh, sur ce type de déblocage, là, y a, pour moi, il n'y a pas d'hésitation.